Cette 13e destination à Equido nous donne l'occasion de vous emmener en Grèce et plus particulièrement à Athènes, l'une des plus anciennes villes au monde. Durant ce séminaire, je vais développer la thématique des ambiguïtés. Nous pouvons définir une action comme étant ambiguë à travers le fait qu'elle soit susceptible d'être interprétée de différentes façons. Notre discipline ne supporte pas les situations équivoques ou indécises. Elle nous enseigne au contraire la cohérence et la précision dans le but d'éviter toute ambiguïté durant les phases d'intention, de décision et d'action. Afin de cerner au mieux le sujet, nous avons étudié quelques causes fréquentes pouvant engendrer des ambiguïtés. Les hésitations, les peurs et bien sûr les lacunes techniques. Je pense que la pratique de l'aïkido peut nous aider à lever les ambiguïtés dans nos rapports avec les autres, à clarifier nos objectifs et la façon de les atteindre. De stage vient de se terminer et j'aimerais remercier tous mes amis grecs pour leur gentillesse et leur intérêt. A bientôt.